Vous connaissez une personne en situation de handicap J'ai peut-être la solution pour vous. Nous avons développé une plateforme Un Handicap, Une Vie qui permet d'accompagner ces personnes. Cette plateforme est accessible sur site web et disponible sur application mobile. Ce site permettra d'aider et d'accompagner les personnes en situation de handicap avant, pendant et après leur diagnostic. Ce site sera accessible au grand public. Vous trouverez sur ce site des ressources centralisées et fiables telles que des formations, des offres des aides et des accompagnements pouvant être utiles à toute personne en situation de handicap, alors rendez-vous sur unhandicap, ou sur l'application mobile.